le plus que oui. tu peux. Tu peux pas Dans cette position, tu peux pas ouvrir non. Voilà. Et en te facilitant maintenant, ouvre bien, ferme, ouvre bien, voilà, ferme en gardant le pouce. Est-ce que tu arrives à fermer quand même Ouvre maintenant, ferme. Bon, lâche le pouce, essaye de le faire quand même. Ouvre. Il n'y arrive pas. En pronation maintenant, comme ça, voilà, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre. ferme. en tournant la main vers le haut, en suppilation, essaye d'ouvrir, et en te facilitant maintenant, ouvre, ferme, ouvre, ferme, là il prépare, tu ça vas-y, allez, et tu relâches. Et tu recommences. Voilà. Avec la facilitation, on arrive même à le faire contre résistance. Encore. Allez, allez, allez. Et tu relâches. Encore un coup. Et tu relâches. Extension du poignet avec la main fermée. Allez. On remonte. On remonte le poignet maintenant. Replie. referme. Voilà, côté ça. Essaye de faire pareil de l'autre côté. Ouh, parce que là, il compense en faisant une subterminolatérale. Essaye de le, de le faire au bout. Il a du mal. Hein? Ouvre. Referme. C'est bien. Écarte ton pouce au maximum. Écarte ton pouce. Voilà, écarte ton pouce c'est un de d'ouverture de la bouche il a du mal à... et tu jettes très bien, ça s'est cassé en plus donc mettre un objet sur un lieu élevé et le relâcher en haut c'est plus difficile de relâcher en haut ah, il est tombé voilà, il réessaye voilà, c'est bien Le. Vas-y voir. Ah, il y a de nombreuses chutes d'objets. Voilà, très bien. Allez. Je vais essayer de prendre le cercle. Voilà. Essaye de lâcher. Très bien. Nous allons voir maintenant comment conserver la souplesse grâce à un auto-assouplissement en extension du poignet et des doigts associés à la supination. J'ai la Mets-le mets bien où il faut la Et Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, pour avoir la supination en même temps que l'extension simultanée du poignet et des doigts. Mais l'autre main en extension aussi. Chez ce patient, autant il était difficile quelquefois de lâcher certains objets, autant quand il avait un objet dans la main comme un cartable qu'il ne devait pas lâcher, au bout d'un certain temps, quand il n'y pensait plus, le cartable tombait. Donc on peut s'entraîner à marcher sans faire tomber l'objet. Demi tour. Tu tournes à gauche. Vas-y. Tu reviens dans l'autre sens. Stop.